Bienvenue à tous, je suis Eden, je me suis lancé sur Youtube parce que j'adore faire des vidéos J'aime beaucoup jouer euh, des rôles, des rôles d'acteur, euh, je fais du cinéma, je joue aussi de la musique Je fais de la batterie, de la guitare et un peu de clavier euh, Je joue plus du rock et puis au clavier euh, de la musique classique plus J'aime faire des vidéos divertissantes, faire euh, du let's play des vlogs, des défis entre amis, euh, faire des vidéos euh, fun Je suis plus dans l'univers Nintendo euh, Mais il m'arrive aussi euh, de jouer à la Playstation Je n'ai encore jamais joué sur Xbox Ce serait une première, j'ai faudrait que un jour hein. Il serait peut-être temps J'ai aussi ma chaîne secondaire qui s'appelle Eden Hyde Donc Eden Hyde c'est euh, mon nom d'artiste Sur cette chaîne j'y poste euh, mes prestations scéniques Mes progressions euh, sur les instruments et aussi des courts-métrages faits maison. C'est-à-dire des courts-métrages faits chez des copains ou chez moi. Donc, rien à voir avec les courts-métrages que je fais pour le cinéma euh, en dehors, dans mes activités euh, voisines. Parce que je n'en fais pas mon métier. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en description. Si vous aimez vous divertir avec moi, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Cela permet de répertorier les vidéos. Et voilà, maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut